Les professionnels de l'élevage se sont croisés à Clermont-Ferrand, avec 1450 exposants, 93 000 visiteurs d'environ 85 pays, 2000 animaux et une centaine d'activistes pacifiques. Les animaux, nous sommes tous les animaux Même si la consommation de viande diminue de plus en plus en France, s'opposer au sommet de l'élevage ne fut pas une mince affaire. Activistes et citoyens se sont rassemblés pour bloquer symboliquement, à plusieurs reprises, ce sommet qui promeut notamment l'exportation des animaux vivants vers l'Iran et d'autres pays. Euh, nous en fait on est ici pour demander l'abolition de l'esclavage et pour demander à ce qu'on reconsidère ce, cet événement pour qu'on en fasse un sommet de la transition. Parce que c'est l'élevage actuellement c'est un... C'est un système qui exploite autant les animaux qui sont les premières victimes, mais aussi les agriculteurs qui sont broyés par le système. Et donc du coup, on veut que les, la FNSEA et tous les autres syndicats se mobilisent ensemble et avec nous pour qu'on puisse inventer ensemble un autre système et, euh, et essayer de trouver des solutions qui soient bénéfiques à toutes aux animaux humains et aux animaux non humains. Et l'urgence se fait sentir avant tout pour les animaux, quand on sait que chaque jour, des millions d'animaux terrestres meurt pour des besoins triviaux et non pour des besoins nécessaires à la survie de notre espèce. Euh, moi je pense qu'il faut plus entendre au sens de l'utilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire souffrir un animal si vous ne pouvez pas prouver que c'était utile. Mais à partir du moment où c'est utile, bon bah c'était utile donc on va vous laisser faire. Et il euh, y a une, euh, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2011 qui, qui, montre assez, enfin, qui montre assez précisément que l'État français est conscient de, cette, de cet étrange usage du mot nécessité. Euh, ils vont dire euh, « on ne serait nier que de tout temps et en tout lieu, il se tue un grand nombre d'animaux domestiques, presque tous élevés à cette fin, dont l'abattage répond à des besoins alimentaires, en général précautions sanitaires parfois, sans qu'il y ait à évoquer un danger imminent, une extrême contrainte ou une menace particulière, mort d'animaux dont on pourrait finalement faire l'économie. » Donc c'est assez, assez sombre comme, euh, comme phrase, mais c'est vraiment pour cette idée qu'on ne vit pas dans une société où, euh, où euh, l'État et euh, les institutions qui, qui devraient protéger les animaux penseraient qu'on est dans un état de nécessité et du coup accepteraient de tuer les animaux. earth Résistance a bloqué le sommet de l'élevage et sensibilisé bon nombre de personnes qui cherchent également à en sortir. En moyenne, deux éleveurs se suicident actuellement en France chaque jour. Et souvent, c'est par précarité qu'on en arrive à travailler dans le désabattoir, et non pas par désir ou amour de l'abattage des êtres vivants et sentients. Oui. Ça quand même Fais-tu à quand même On bloque l'entrée là pour protester contre le sommet de ou pour proposer un pacte de la transition en fait, Une transition végétale. Bon courage ouais. se... C'est tout bloqué partout. Euh, parcours On ne peut pas ici, c'est bloqué là. Nous, on est ici, c'est bloqué là. Okay. Okay. Un la... pied, vous pouvez passer à hein. oh, pas la casa. Il y a Une des complexités de la lutte pacifique est que le système d'exploitation animale fonctionne avec la complicité des forces de l'ordre qui broie toute forme de contestation ou qui laisse les animaux et les défenseurs être broyés. Cet ordre qu'ils défendent, c'est celui du spécisme. Pourtant, tous les éleveurs ne sont pas dans la même dynamique. Il arrive même parfois qu'ils fassent preuve d'une profonde justice. Oh oh oh oh, oh oh,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 que faisait la police pendant cette agression Elle était pourtant présente sur place. Le gouvernement actuel cherche à exporter des êtres vivants qu'il considère comme des objets, des produits, car pour les éleveurs et le gouvernement complice, non humains et humains se ramassent à l'appel. Durant ce sommet de l'élevage, des personnes ont été molestées, des caméras de journalistes ont été détruites, quelques autres personnes ont été blessées. Pourtant, la fin de la violence est unanimement demandée, actée. Et la citation de Léonard de Vinci résonne plus que jamais en chacun. Le jour viendra où le fait de tuer un animal sera condamné au même titre que celui de tuer un humain. Le temps de la transition a sonné, comme ici en Bretagne, où une éleveuse est sortie de sa production laitière classique pour produire désormais du lait d'avoine.